à tous, bienvenue sur ma chaîne Tiana Sofane. Je fais ce tout à à la demande de Véronique Baringo. Véronique Baringo qui aimerait recevoir des nouvelles de sa maman. Sa maman qui est partie le 20 mars 2014, s'il vous plaît. Mais dites, j'ai besoin de vous, merci. Donc j'appelle Véronique, euh, la maman de Véronique, Emilia. Emilia Barraigo, je suppose que c'est son nom, hein. Voilà. Bonjour, Emilia. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous êtes là, Emilia? Oh, Agent a Agent... Je savoir, si savoir si vous allez bien. Je savoir si vous allez bien. Je n'ai pas tout Je n'ai pas si vous allez Je Pouvez-vous me préciser votre nom, s'il vous plaît? Pouvez-vous me préciser votre nom, s'il vous plaît? Je vous vous allez bien. me préciser votre nom, et savoir si vous <coughs> allez bien. Merci. Merci. Merci. mon nom. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Je n'ai pas tout pris, Lydia.